Salut les ultras, petite vidéo off. J'ai joué à Warzone pendant 24 heures d'affilée. Ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez que c'est vrai. Et YouTube, va un peu vous expliquer comment et pourquoi ça s'est passé. Tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que je vais m'affliger ça La réponse est super simple. C'était un donation gold du ZD20 octobre dernier. J'étais obligé de le faire. pour les 1€ et on a qui pose sur la table RT. Car on envoie 7 aussi, 27. Pour se préparer à 24 heures, à l'époque, t'as l'époque, j'en faisais euh, genre un par mois. C'est plutôt simple, en fait, il faut pas mettre énormément de repos avant, il faut pas mettre genre un jour off avant, sinon là on va dire que la reprise est trop dure. Tu mets juste une petite demi-journée, tu fais un super programme, et honnêtement, 24 heures il passe tout seul. D'ailleurs, à propos de programme, il y en a un plutôt chouette, et on va en parler. Le programme, comme je l'ai pensé... C'était plutôt simple, c'était je commence, une heure tranquille, on discutait avec les gens, puis un premier invité de deux heures qui va m'accompagner, et on allait passer sur une rotation constante d'invités toutes les deux heures. Entre deux heures de solo, deux heures d'invités, et entre temps, toutes les trois heures, un giveaway qui tombait. Et je trouvais que c'était la meilleure solution pour remercier tout le monde. En termes de statistiques, sur Twitch, Warzone, c'est pas incroyable. Mais à chaque fois que je lance, quasiment à chaque fois, premier monde à le streamer, le soutien est incroyable de la part des Ultras. C'est aussi une belle méthode de vous remercier que de prévoir énormément de giveaways Parce que tous les subs que vous envoyez, tous les primes que vous lâchez, d'une manière ou l'autre, héritaient de les, de les regagner. Est-ce que c'était pas normal qu'avec l'argent que, que j'ai grâce à ça, j'en renvoie pour faire gagner des trucs Pendant ce 24 heures, qu'est-ce que j'ai fait gagner Quel sponsor était présent On avait, Je suis ambassadeur chez BDS, il y avait BDS eSport qui a fourni. Quelques fringues et tout. On a Asus qui est venu et Asus, ils ont débarqué et comme fou. Ils ont directement posé un énorme PC portable à gagner sur Twitter et juste ça, ça a fait trop plaisir. Du coup, il y a aussi eu achat avec qui je suis pas partenaire mais qui a voulu faire euh, participer et vous faire croquer un maximum de cadeaux. Et puis, évidemment, tu avais Logitech et Astro qui sont venus pour faire tapis de souris, clavier, petit casque Custom, donc juste pépite. Tous les cadeaux ont été gagnés et du coup ils devraient partir dans les semaines qui arrivent. C'est juste le feu. Ouf, comment je me suis senti pendant ce 24 heures et tout Parce que 24 heures, ça en fait un moment, hein, mine de rien. À partir de, de midi, ça faisait déjà euh, trois petites heures qu'on était en live. Je me sentais super bien, les invités s'enchaînaient. J'avais qu'une envie, c'est de jouer en solo. Parce que mine de rien, en fait, le fait que Fortune Keep sorte euh, trois jours avant, je suis un enfant, j'avais qu'une envie, c'était jouer, jouer, jouer, jouer. Décrasser la map. Et au final, c'est ce qu'on a réussi à faire, parce que pendant ce 24 heures, il n'y avait pas que le 24 heures, il y avait aussi un sacré challenge. Et ça, on va juste après. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Honnêtement, entre 9h et minuit, ça a été tranquille. Sauf qu'à minuit et quelques, j'ai mangé, on a fait la duo avec Mich Mich, et sur les coups de 2h, heures, 3 heures du mat Vraiment petit coup de mou avec la digestion et tout Je crois que le moment le plus affreux C'était de 5h à 7h J'étais euh, avec Bébou Et on était dans des lobbies Qui étaient super durs Vraiment pas évident, on se faisait rusher à la mort Et euh, du coup J'ai pas fait beaucoup de kills, pas beaucoup de victoires Il me fallait encore 2 wins Et 150 kills Donc, euh, tout s'est joué sur les deux dernières heures J'ai pas mal encore fait. Du coup, les ultras, on va évidemment parler de deux statistiques aussi les statistiques de Warzone que j'ai fait pendant ce 24 heures et les statistiques Twitch qui ont été faramineuses. Je vais commencer par les stats Warzone parce que j'en suis trop trop fier. Je m'étais mis en défi pendant ce 24 heures de faire une win par heure. Ça paraît tranquille, mais avec certains invités, même tout seul, tu vois, avec la fatigue, la nuit, les lobbies sont plus durs. C'était pas forcément évident, surtout avec une nouvelle map vu que tout le monde a envie de gagner et de faire son premier top 1. J'ai réussi, chat, à faire mes 24 victoires. Mais il y avait aussi un défi en kill. 1000 était un joli chiffre, donc je suis parti sur une base de 1000 kills, les gars. Et ce défi de 1000 kills, je l'ai réussi une heure avant la fin. En tout, j'ai fait 1044 kills, 24 victoires, pendant ces 24 heures. Ah, c'est mal à avec une win, non Oh Oh Quand t'as pas fait de 24 h depuis 2 ans et demi et que tu fous en plus un challenge comme ça, ça t'oblige à... à pas procrastiner. T'es es obligé de te sortir les doigts. Tu peux pas être en mode chill avec un invité, tiens, ou en mode tiens, j'ai pas trop envie de fraguer, tu te suis tranquille, tu regardes l'équipe qui fait, tu fais des games à moins de 10 kills. Ça, c'est pas possible. Là, j'étais en mode, non, je dois faire ça, je dois, me... je dois fraguer à fond. Ce qui fait que... À 5h du mat... J'ai sorti une de mes plus grosses games de la journée qui a été une 30 kills en 2 contre 3. On a lancé juste avec Cyril, le cuisinier mystique avec Rachet. Et en 2 contre 3, les gars, on a gagné une game à 30 kills. D'ailleurs, disponible sur YouTube. Je vous mets le lien juste là. Et maintenant, chat, on va parler des statistiques Twitch. Ça a été incroyable. Genre, genre de ouf. La moyenne de spectateurs, 8155. C'est là que je dis que c'est monstrueux parce que pour avoir 8155, quand je start le matin à 9h, on n'est pas 8000, on est, est, euh, est 1000, 2000, on arrive petit à petit. Le temps d'avoir cette échelle, de durer dans le temps avec cette échelle, d'être le premier streamer français toute la nuit, c'était insane. D'avoir euh, des stats qui étaient comme ça en fait, parce que j'ai eu même une épique à 10500 il me semble. J'ai le truc des stats là à côté. 10 657, les ultras. 10 657. Et pendant un bon moment, on était à 9 000. Même si on descendait à 5 900, 6 000, 6 500, 7 000, ça reste des stats qui sont génialissimes et que je ne pensais pas faire en moyenne. Même au plus bas, tu vois. Moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand j'étais dans le mal, quand j'étais dans le monde, je regardais le chat et je voyais sans arrêt de l'activité dans le chat. J'avais sans arrêt du monde qui était en train de me soutenir en mode Allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y. On m'avait envoyé juste trop de force et je vous en suis. C'est mon reconnaissant, j'aurais pas réussi à le faire sans. Parlons du spectateur max, du coup. 10 657. C'est beau. La barre des 10 000 sur Warzone, qui est un jeu qui tourne en moyenne à 30 40 000 viewers monde. Et le fait que j'en ai un quart juste moi. Bah, je crois que c'est pour ça qu'on m'appelle le Lord. Spectateur unique, chat. 187 388. Quand est-ce qu'on remplit Bercy, les gars il faudrait peut-être plus grand que Bercy. Ça me paraît un peu petit quand je fais ces stats-là. Personne unique discutant dans le chat. 12 491. Donc, il y a 12 491 personnes qui ont parlé. Ce qui montre aussi qu'il y a la com' YouTube, Insta, Twitter. Enfin, tout, tout le monde est venu voir ce qui se passait pendant 24 heures. Ça parlait pas forcément. Ça pouvait me poser. On était quand même un samedi soir. Il faisait 35 le soir. Donc, je pense que je devais être posé pas mal en soirée. Et ça a peut-être laissé aussi les ordinateurs tourner pour soutenir en tout. Bref, juste je vous dis merci en fait, vous étiez trop mignon, merci. Et là, on passe à la partie qui est un peu monstrueuse, c'est les nouveaux abonnements. Tout le monde a un peu mis, on va dire, la main à la poche, et ce qui fait que, en l'espace de 24 heures, il y a eu 2500 abonnements. Ça compte les resubs, mais ça compte aussi les abonnements offerts. Donc il y a eu des nouvelles personnes qui font partie de la communauté, et juste ça, c'est trop bien. Pour mettre un petit point au chapitre statistique, je vous remercie énormément les victoires, les kills, c'est moi qui ai dû me sortir les doigts. Mais derrière, vous m'avez tellement récompensé que j'étais obligé. Enfin, je pouvais pas... En fait, je ne pouvais pas échouer avec vous comme ça. Et je vais vous décrire exactement ce qui s'est passé après le 24 heures. Je suis descendu, je suis allé me poser dans le canapé, j'avais dit que j'allais marcher ou quoi. Je me suis juste servi un petit verre, tranquille. Je commençais à le siroter. Je me suis dit, ah, vas-y, je vais mettre les stats sur Twitter, comme je leur ai promis et tout. J'ai mis les stats, mais il fallait que je remercie les partenaires aussi. Je commence à les arrobaser et tout, et bout de 5 juste. Juste, j'avançais pas à l'arrobasage, et je commençais à y voir tout noir. <rire> je me suis dit, oh putain, <rire> il faut aller dormir. Et du coup, vite, je suis parti je suis parti dodo. Petit réveil à 14h, pour au final me lever à 16h, pour un petit repas d'anniversaire. Mais tu te réveilles, après un 24h, t'es perdu en fait. Es... Tu vois cette sensation quand ton réveil vient de sonner et que t'es un peu dans le brouillard. Mais t'as cette sensation de brouillard qui est constante. Sauf que ce, cette putain de sensation est dure. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 18h. On est le 27 juin, donc c'est le, le lendemain complet. J'ai déjà fait deux nuits, deux nuits. Enfin, une nuit l'après-midi et une nuit euh, en suivant. Mais t'es encore perdu un peu. C'est euh, bizarre comme sensation. Pour récupérer, j'ai mis une demi-journée off. Et je me suis dit que j'allais soigner le mal par le mal. Donc, j'ai foutu une, euh, une séance de sport. Et je suis allé faire mon sport. Je suis arrivé dans un état, j'étais au bout de ma vie. Et quand je suis ressorti, mon corps était au bout. Mais mon esprit allait mille fois mieux. Et je vous assure que c'est mieux ainsi. Il vaut mieux que ce soit ton corps qui ramasse plutôt que l'esprit. Un esprit fatigué, putain, c'est euh, compliqué. Fais tu en faire un autre Moi, ce que je vous propose, les ultras, c'est euh, qu'on s'en fasse un autre 24 heures. Car Warzone 2, sortira. Là, imaginez les gars, on est dans la période creuse et je viens de re les 22 000 subs avec une moyenne à 8 000 euh, viewers. Enfin, c'est des trucs de ouf, les gars. On est dans une sorte de période creuse. Et malgré ça, vous êtes incroyable avec moi. Donc, euh, je vais continuer de tout donner. Continuer de vous faire des programmes qui vous plaisent, d'inviter des gens qui vous aimez. Je vous envoie, évidemment, plein d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était la vidéo off. Je vous embrasse. Ah YouTube J'ai oublié de te dire, les plus belles parties du 24h popperont sur le YouTube principal et 100% de mes victoires iront sur la chaîne secondaire qui est disponible juste là. Pense à aller t'abonner aussi. C'est un soutien en plus. On prend, donc euh, merci beaucoup. Euh, la dernière information que je vais vous donner, c'est que jeudi à 18h, il y a l'avant-première de notre clip qui va sortir. Je compte sur votre présence mm